Après, des fois, j'allais voir les éducateurs, j'expliquais des que je ne comprenais pas, et j'essayais d'éclaircir les choses mmh. par rapport à ça. Par rapport à votre vie intime Oui, ouais. ah, Avant, j'étais marié, après, j'étais divorcé. Vous avez tous trouvé l'amour à un moment donné hein, Oui, oui, oui, oui. bien c'est ça. Oui. Des fois, c'est pas évident. Pour les éducateurs, c'est n'est pas trop évident. Ils ont aussi leur intimité eux on est chacun du, différent de des voilà. Avec ah, ma copine, j'ai vu, on a fait on a notre intimité, on a fait l'amour, voilà. dans, la dans, avez... oui. la oui. dans la chambre. Dans la chambre. Mais euh, quand il y avait vous. Il y a Donc la nudité, c'est que dans la chambre, c'est intime. Bah. intime okay, voilà. Si on le fait un peu sur le public, c'est un peu gênant quoi. Est-ce que c'est facile de parler de sexualité, quand on est dans un foyer bah, Moi, j'ai <rire> quelques cours là-dessus, enfin... Il y a des gens qui sont déjà venus nous poser sur, sur le sida, sur, le, sur les choses... Ouais... Oui, mais on vient vous parler du sida et tout ça, mais on vous parle... Il n'y a pas de ça, c'est le que... plaisir, on ne vous parle oui. pas de plaisir Oui, oui. Le, le plaisir, il y est. Comme quand j'ai fait l'amour à mon ex-copine, le plaisir est là. Non. C'était réciproque euh, <rire> Je pense que oui. La vie amoureuse, les petites amies, les petites copines, je ne sais pas. Ça fait partie de la vie privée, ça aussi. J'en ai jamais eu, J'en ai jamais eu. Vous voulez pas ou...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 Ça, c'est privé Non, oh, suis privé, c'est pour moi, c'est pas pour les autres. Vous êtes un peu amoureux, tous les deux Oui. Oh, beaucoup. beaucoup. Beaucoup amoureux. Beaucoup. On, est, on est ensemble depuis trois ans. Je, depuis, je l'ai gardé pour moi. Après, j'attendais un peu que ça durait. Après, j'en ai, ai parlé à ma famille. Moi, avant, je ne savais pas trop parler sur les rapports sexuels.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 J'ai rien à ce moment-là. Ben, bon moi c'est pas moi, c'est par amitié. Hein. C'est pas encore euh, disons euh, hein, ah hein, passionnel, voilà. C'est-à-dire que bon, même tu es, voilà, le matin c'est bonjour, à midi ça revient, le soir c'est bonsoir, et puis voilà, hein, ça va pas plus loin. J'ai une copine sur, sur le foyer matière hein, que j'estime beaucoup que j'aime vraiment, il peut pas y avoir des interdictions pour tout quand même. Mais c ça fait ah, partie de la vie, c'est normal. Oui, il faut pas tout enlever quand même, il faut laisser un peu. Tu peux faire des bisous. Bon, Ça, comme tout le monde, bonjour, bonjour. Oui. Ah. Des fois, je rencontre les mêmes personnes qui se souviennent de moi. Qui se rappellent de moi. Je me dis, oh, bonjour, est-ce que tu vas bien, Nina nanana, ouais. Je leur dis, oui, ça va. C'est important de... qu'on se souvienne de vous. Oui, c'est très important, moi. Toutes les excuses